Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles Je suis avec Sally qui n'arrête pas de grogner donc je vous la présente comme ça vous saurez quel est ce bruit bizarre pendant la vidéo Alors dans cette vidéo nous allons faire ensemble un baume à lèvres spécialement pour l'hiver à l'approche des fêtes J'ai choisi du miel, du miel de châtaignier vous pouvez choisir n'importe quel miel pour avoir une bonne hydratation et donner une touche gourmande à notre baume à lèvres et pour la touche épicée qui va nous rappeler... Un petit peu les fêtes de Noël, j'ai choisi de la cardamome. La cardamome en gousse, comme ceci, que vous trouverez facilement dans le commerce, que nous allons broyer et écraser, soit au mortier, si vous en avez un, ou tout simplement dans un moulin à café, si vous l'avez à la maison, un moulin à café bien puissant pour pulvériser les graines. Nous allons infuser la cardamome dans une huile qui va nous servir à fabriquer le baume. Donc j'ai choisi pour cela une huile qui est très stable, c'est l'huile d'olive, que je vais pouvoir chauffer pendant suffisamment longtemps l'imprégner de mes graines. Vous pouvez choisir une autre huile végétale euh, qui résiste à la chaleur comme euh, par exemple de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de colza, pourquoi pas. Donc, je suis Caroline et sur cette chaîne et sur mon blog, je partage avec vous comment choisir de vivre mieux au naturel. Allez c'est parti pour la recette, à tout de suite on va commencer par préparer la cardamome, donc vous allez prendre 4 à 5 gousses. Euh, il va falloir ensuite les écraser soit au mortier, soit à l'aide d'un moulin à café. Euh, vous pulvérisez tout simplement les gousses et les graines. Vous n'arriverez probablement pas à obtenir une poudre fine, mais si vous avez déjà quelque chose un petit peu concassé, c'est déjà suffisant. On va ensuite peser l'huile d'olive. Faites bien attention à en mettre plus que la quantité dont vous allez avoir besoin pour la recette puisque vous allez en perdre au moment où vous allez filtrer. Donc vous pesez votre huile d'olive dans un bol qui est résistant à la chaleur, parce qu'on va utiliser le principe d'un bain-marie pour infuser la cardamome dans l'huile d'olive. Vous versez euh, la cardamome en poudre réduite grossièrement directement dans les huiles, et on va ensuite hein, mettre ça à chauffer tout doucement au bain-marie, en surveillant bien que la chaleur ne monte pas trop. Une fois que c'est fait, vous allez ensuite commencer à réaliser votre baume à lèvres. Pour cela, vous allez commencer par peser le beurre de karité et la cire d'abeille. Vous allez les mettre toujours dans un bol résistant à la chaleur pour les faire fondre au bain-marie. Vous allez voir, c'est assez rapide. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir filtrer votre huile d'olive et la cardamome. Donc vous allez voir, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous allez en perdre une petite quantité. Ne vous préoccupez pas s'il reste un tout petit peu de poudre qui passe au travers de la passoire. Donc maintenant, j'ai le beurre de carité, la cire d'abeille qui a complètement fondu. Je vais rajouter mon huile d'olive infusée. Faites attention qu'elle ne soit pas froide hein. il faut qu'elle soit quand même encore relativement tiède pour éviter que euh, votre bonhomme à lèvres ne fige. Donc vous ajoutez la quantité précise d'huile de la recette, puis euh, le miel. Et on va remettre à chauffer tout doucement au bain-marie, très rapidement, juste pour que la cire refonde et qu'on puisse bien disperser le miel avec une source de chaleur. Une fois que c'est fait, vous sortez votre bol de la casserole. Vous allez ajouter de la glycérine végétale et une capsule de vitamine E. Ou si vous avez de la vitamine E liquide, ça sera très bien également. Vous mélangez rapidement pour ne pas laisser le temps à votre baume à lèvres de figer et vous le coulez en pot le plus vite possible. Surtout, laissez le couvercle bien ouvert pour laisser refroidir complètement avant de le fermer. Une fois qu'il est complètement refroidi, vous pouvez l'utiliser et vous pourrez profiter de ce baume à lèvres pendant 3 à 6 mois en le conservant bien à l'abri de la lumière et de la chaleur. Et voilà, vous savez maintenant fabriquer votre baume à lèvres pour les fêtes, pour Noël, ça fera aussi un joli cadeau. Il est très agréable à utiliser, est, il est très doux en termes de texture, et on sent bien cette odeur de cardamome qui invite à boire un thé bien chaud au coin du feu. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez recevoir gratuitement mon guide du ménage au naturel. Je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo pour tout nettoyer chez vous sans vous intoxiquer et avoir un logement propre et sain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.